Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Aujourd'hui, nouveau test de pistolet de massage. Je vous rassure tout de suite, l'idée n'est pas d'écumer l'ensemble des produits du marché. Mais j'ai trouvé qu'il pouvait être intéressant de tester un deuxième produit dans les mêmes gammes de prix que le premier pour constater les potentielles différences. On voit ça tout de suite, c'est parti Je remercie la marque Meko et les Verdes de nous avoir envoyé un échantillon presse pour le test de ce pistolet de massage. Encore une fois, toutes les entreprises ne jouent pas le jeu de se confronter à la critique des produits qu'ils mettent en vente. Je trouve cette démarche noble et tenait à le signaler. On se trouve face à un produit très à la mode actuellement dans le domaine de l'entraînement sportif. Il s'en vend à tous les prix et il est assez difficile de choisir lorsque l'on veut à la fois faire des économies et ne pas se retrouver avec un outil gadget. On va donc voir de quoi il s'agit avec ce Meco Verde. Je vous proposerai également une petite vidéo comparative dans les semaines à venir des deux modèles que nous avons pour mettre en avant les points forts et les points faibles de chacun. Dans le packaging reçu, on trouve une pochette de transport, une alimentation secteur et bien sûr le pistolet de massage. A noter qu'il s'agit ici d'une pochette molle et pas d'une réelle sacoche de transport qui protégerait l'engin. Le pistolet propose 6 vitesses avec un maximum de 3200 coups minutes. Le panneau de contrôle est très clair avec un bouton on off côté gauche, les intensités de vitesse et côté droit le pourcentage de batterie restant. Il est fourni avec 5 têtes interchangeables. Enfin, on trouve également un manuel d'utilisation avec la garantie. Il est annoncé une batterie de 2600 mAh pour une durée d'utilisation de 7h30. D'après la communication commerciale du produit, celui-ci proposerait une amplitude de percussion de 12 mm, ce qui en ferait le plus important du marché. Il est annoncé un bruit à l'utilisation de 54 décibels. Je n'ai pas d'outil permettant de mesurer le bruit de l'engin, mais en effet, à l'usage, on ne pense absolument pas à la gêne sonore. Concernant l'amplitude, c'est vrai qu'en l'utilisant, on ressent une différence dans la percussion. C'est assez complexe à décrire, mais on perçoit assez bien que l'amplitude est plus importante. Aucun retour à faire cependant sur les sensations ou les bénéfices. Ce type de variable serait bien trop complexe à évaluer et comparer. Cependant, c'est toujours un plus dans une communication commerciale. Il faut être le plus ou le moins quelque chose pour se promouvoir. Sinon, comme j'ai pu vous en faire le retour pour le premier pistolet, j'ai été très satisfait du produit. Évidemment, on ne lui demande pas la lune, mais bien de masser avec différentes intensités en fonction des sensations. Ici, on y trouve largement son compte. Concernant les intérêts de la percussion, je vous en une nouvelle fois vers la vidéo du premier pistolet testé. Nous avions déjà répété les intérêts de la vibration pour les tissus dans la vidéo sur la balle de massage. Donc plutôt que de faire de la redite sur les bénéfices et également sur les arguments plus commerciaux. Que scientifique je vous renvoie à ces deux vidéos. Point très positif sur ce produit, la batterie est emboîtable dans le pistolet. On peut donc imaginer qu'en cas de problème avec la batterie, on peut recommander que celle-ci et limiter les frais. Toujours concernant cette batterie, j'étais vraiment impressionné par la durée de charge. Je l'ai reçue maintenant il y a plus de 3 mois et ne l'ai rechargée qu'une seule fois. Pourtant je l'utilise quasiment tous les jours de 5 à 10 minutes environ. La batterie est annoncée à 7h30. Je n'ai pas calculé la durée effective de charge, mais en tout cas un vrai plus de ce côté-là. Autre point positif, on peut trouver dans le manuel, qui est d'ailleurs disponible en français, des protocoles à réaliser. En fonction des zones musculaires massées, on nous propose des temps de massage ainsi qu'un nombre de séries à réaliser. Ce peut être une bonne porte d'entrée pour des consommateurs qui ne savent pas forcément vers quoi se tourner. Il s'agira cependant de s'y connaître en anatomie, car il n'y a pas de schéma explicatif, tout est textuel. Une limite maintenant qui peut être gênante, c'est la largeur de la poignée. Je ne m'en suis pas personnellement rendu compte, mais en le faisant essayer à plusieurs personnes qui avait de plus petites mains, j'ai eu à plusieurs reprises la remarque. Et pour un usage prolongé, ça peut devenir fatigant à la longue. En effet, lorsque l'on regarde certaines photos promotionnelles, les dimensions n'ont pas été respectées. Ou alors le mannequin utilisé, mesurait 2m30. Si c'est un détail assez minime, il faut cependant se méfier de ce type de photomontage. Car en tentant de reproduire cette posture, la démarche reste un peu plus compliquée que ce que l'on nous laisse penser. Autre limite, qui dépend peut-être ici uniquement de ce modèle, c'est une sorte de ralentissement à l'usage. Ça ne va pas être facile à imager en vidéo, mais après avoir massé pendant plusieurs secondes, lorsque l'on retire le pistolet du contact avec la peau, on peut entendre un ralentissement du moteur ce constat sonore ne semble pas affecter l'utilisation. Également, je ne sais pas si ce constat est valable sur tous les modèles ou uniquement sur celui que l'on a reçu, mais c'était important à noter. Enfin, évidemment, le moins important, c'est la pochette de transport. Ici, on ne s'imagine pas du tout mettre le pistolet dedans et jeter la pochette au fond d'un sac de matériel. Celui-ci risquerait de rapidement prendre des chocs et peut-être d'être endommagé, même s'il a l'air très robuste. Donc, pour des coachs à domicile ou ceux qui vadrouillent beaucoup, il faudra certainement se tourner vers une autre solution pour transporter ce pistolet. En conclusion, on peut dire que le pistolet de massage Meco Leverde est un produit intéressant. En termes d'utilisation, il fait parfaitement le job avec une batterie exceptionnelle qui permet de ne pas s'en préoccuper. Cependant, le gros point négatif de l'outil sera dans sa pochette de transport. Impossible d'emmener le pistolet avec soi dans ces conditions pour un usage nomade. Ce sera cependant un très bon outil à mettre à disposition dans une salle d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le pistolet de massage Meco Leverde pourra vous permettre de vous faire un avis sur le produit. Comme d'habitude, pour nous soutenir, likez, commentez et partagez. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous. Bien, salut. Évidemment, On ne lui demande ce type, ce type de ce type de variable serait bien trop. Ce type de variable serait. un ah, complexe à évaluer, compagnie.